On se retrouve au golf des Cancours en février 2019. Ça va être le premier vlog de l'année 2019 avec une météo exceptionnelle. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au parcours en formule Scramble. On va essayer de déchirer les scores. Et je le fais avec deux potes. Donc un que vous connaissez, que vous avez déjà vu sur les vidéos, qui, est, euh, bah, qui se remet d'une opération du genou. Hop, mon Christian mon boiteux, alors on l'appelle le, le boiteux de la région. Et... Et, puis en... euh, et puis un nouveau, euh, on l'appelle Phil Milkelson de l'agglo de Sergie. Benoît, donc Benino pour euh, ceux qui le connaissent sur les forums. Allez go, Uno, on est parti C'est parti Alors ça va partir à gauche. Elle a pris les arbres, ok. Mais c'est pas grave, elle a pris les arbres. Allez-y! Hop, ça part aussi à gauche. tu vas être sur le départ. De quoi? Ah oui! Il y a Les mecs, c'est bon. On compte sur moi, je ne pas. On compte sur moi, les mecs? Ah! Ah! Donc, déjà, on a le droit à une bière. Allez, c'est parti pour ce premier vlog avec Encours. Allez, go! de rouge je... ouais tu tendance à rouler un peu Allez, je, je fais pas ce qu'il faut en fait. je laisse pas le club faire cru non ça va être court aussi ok ok bon la distance y était pas mais euh, je récupérerai après. Oh c'est bien fait ça. Oh putain ça roule. C'était pas propre. Ok. C'est pas du nouveau ça Non. Hop Ça c'est bien fait. Rentrage de putt là les amis hein. Ok, bon ça veut dire un part sur le 1, on a 5 trous pour faire 5 birdies. Allez c'était le trou numéro 1, on enchaîne trou numéro 2 des concours en mode scramble C'est par là droite joli ouais allez moi j'ai pris un ah, j'ai dû me gourer j'ai pris un fer 6 ok c'est sur le green aussi ah notre gaucher. Elle est bien celle-là aussi, alignée sur les arbres. Elle est montée aussi sur le green, à gauche. Ok. Allez, sur le green. Magnifique balle de Christian. Et voilà, position 2. Birdie. Ah Oh, j'ai l'emmené par là. Ah Oui Non Eh bien, on fait Là, on est pas bon. En fait, il y avait un Ouais euh, la petite petit montée bon, là, à la fin pas là parce que compris qu faut pousser. ouais que ouais, je, je... Non, non bah écoute. En fait il monte un petit peu et puis il est gras. Ouais. C'est le jeu ma pauvre lucette. Ah oui le record est à 5 coups. Donc euh, va falloir enchaîner. Allez, on va au 3, il est juste là, vous allez voir. Ouais, allez, trou numéro 3. Okay. Ah elle revient. Oh t'es loin, ouais. Allez vas-y Benoît. Elle est belle, elle va être courte tu crois Ah elle prend le rebond comme il faut. Oh. Ok. Trou en main c'est ça Je l'annonce. Elle revient pas avec christian et eh ben écoute ce sera la balle de benoît qui est quand même sacrément belle Allez oh, les ouilles Allez, tu nous la mets. Voilà. Euh... Non. Ah non. Non, non. Tu ferais mieux. T'as été, c'est toi? Ouais. ouais ça prend, hein. Oh là là, là là là là. Ah là là là là là. là C'était le même de l'autre côté. Ça tombe un petit peu parce que j'ai été. Je suis parti pour la ramasser. <rires> ouais. Intérieur droit. J'ai fait un à gauche, là c'est tout est, est dans le geste. Voilà, oui, merci. Ça voilà. fait très moche. Donc voilà, Birdie. Ouais. On enchaîne. Ouais. Dis-donc, c'est pas avec ça qu'on va battre des records, hein. Mais c'est toujours ça, le golf. Ça part toujours mieux hier. Euh, Ou demain. Allez, regarde. Vrai. Vous la voulez où, la balle bah, écoute, euh, dis, dans le bunker, hein ça Alors ça, malheureusement, ça n'y arrive pas. Ok. Ah ouais il fait le bruit de... Ça fait un beau bruit. Faire ouais d'à côté. À gauche, faire... Bon allez, ça enchaîne alors. gratouillé que c'est dommage c'est quoi c'est la mienne celle là ouais, ouais, ouais je sens dans le Moi, quand gras, comme ça, allez bon. attention mon christian je sais pas mes appuis, hein, yes. Et... alors un peu derrière ouais. mais bon c'est en jeu, c'est en jeu. Mais... Allez, je laisse le drapeau. Vous le laissez, vous le drapeau Ah oui, oui. Euh, tout droit, tout droit et suffisamment de vitesse parce que regarde, tu vois le truc qui se lève là à la fin. ouais ma part, On est nul. ça fait quoi Moins 1 au 4 Oulala Oulala Oulala Elle y va Merde Bon, c'est pas grave. Alors Tout le monde a tapé une balle. Trou numéro 5. Trou en main. Ah. Comme tout à l'heure, exactement. Un peu trop en draw. Eh ben dis donc il n'est pas gagné le record hein. Non il n'est pas gagné, <rire> gratter, euh... Merci. Ah bah tiens, j'ai commis une 10. Ah mince Ah ouais bah il doit pas de loin. Deux même. Ah non, elle s'est repliée, celle-là. Il y en a une qui est.. Ouais. Bon, eh ben, écoute, on va ranger le drone. Allez Green numéro 5. Oui, oui, Christi... oui, celle de Christian ouais, qui est quand même bien mieux. Je sais le <rire> le nombre, tu tu non, savais non, le nombre de parties. Je ne retiens pas les prénoms. D'ailleurs, si ça t'ennuie pas, je vais t'appeler Gérard. Voilà, C'était bien fait. Alors, je vais te la faire que je fais jamais tiens au putter du green ok allez vas-y je la finis regarde comme ça on a le part voilà allez benoît C'est bien fait. Oui, ah! Bien. Ouais, bien. Bon. Eh bien, euh, par, par, par, par, par. Bon, on arrive au trou numéro 6 à moins 1. Donc, ce ne sera pas aujourd'hui qu'il y aura un record. Trou numéro 6. Parcours des Cancours. Elle est bien, elle sera à droite. Elle est courte même. Ah, oui, ok l'ouverture t'as pas de bunker Benoît. ouais et eh bien moi je ne m'aventure pas à réduire je mets un fer 8 tendu ok elle est restée elle a pris ouais allez vas-y Elle est belle, celle-là. Ah, elle tourne. La fin tourne. Ah, bunker. Dis-donc, elle était bien touchée. Allez, rendez-vous sur le green. Et moi, je dis un tout droit, là. Ah là là là là là là là là là là là. Non, mais c'est bon. Oui, oui. Oh, que c'est très mauvais. Ah c'est plus que ça encore Ouais. ouais n'a pas habitude, on a ah on n'a jamais jamais ah moi. ah allez suivant Trois fois pareil, ouais. Mais alors, non, il faut, faut que tu la rentres. Si tu la rentres pas, sinon on termine à zéro le tour. Ah non. Ah non. Ah. Ouais. Donc ça fait un tour à moins un. Et eh bien, il y a un adage qui dit que les records sont faits pour être battus. Et eh bien, ce ne sera pas aujourd'hui. Mais regardez, entre la météo, le parcours, le plaisir de jouer avec deux partenaires. Bien sympatoche, c'était une petite balade de 2019, la première balade de l'année au Golfe des Cancours. Si ça ne vous ennuie pas, on va arrêter la vidéo ici. Abonnez-vous à la chaîne et nous on va se faire plaisir à finir quelques trous. Allez, à bientôt les amis sur la chaîne Je vous emmène golfer.